Bonjour Etienne Davodeau. je vous remercie de nous recevoir dans votre atelier. C'est ici que vous avez confectionné votre dernier album, Le Droit du Sol. Vous y détaillez un périple pédestre, une diagonale à travers la France. Quel est-il quelle est-elle Bonjour, oui, Le Droit du Sol, c'est euh, le récit d'une un, balade à pied sur le, sur le sol de la planète Terre. Entre deux points, le point de départ, c'est la grotte de Pêche-Merle dans le Lot, dans le sud-ouest de la France en gros. Et le point d'arrivée, c'est la petite commune de Bure, dans la Meuse, plutôt au nord-est de la France. Ces deux points sont séparés, à la louche, par les sentiers que j'ai empruntés de 800 km. Et ces deux points-là m'intéressaient en tant qu'aux bornes de, de, de ce voyage, parce que les Sapiens y ont laissé, à pêche -merle, il y a 22 000 ans, de très beaux dessins, qu'on peut encore voir maintenant. Vous pouvez aller visiter la grotte de pêche -merle, elle est ouverte au public. Et puis à l'autre bout, à Bure, les Sapiens, les mêmes Sapiens, en quelque sorte, même si c'est un peu plus tard, nous, cette fois, on s'apprête peut-être à enfouir pour les générations suivantes des déchets nucléaires toxiques, qui vont être toxiques et dangereux pendant des centaines de milliers d'années. Donc il y avait là, entre ces deux points, un, un rapport à, à la planète, autant à l'héritage qu'on laisse aux générations suivantes, qui m'intéressait beaucoup, et les relier à pied. Ça me semblait aussi euh, convoquer notre, notre état de sapiens primaire, qui est, qui est d'arpenter le sol de la planète, et donc, j'ai fait en bande dessinée le récit de ce voyage entre ces deux points-là. Pendant ce voyage, la plupart des, des citoyens croisés ne sont pas au courant de ce qui se prépare, de ce qui se trame à bure, euh, encore des ignorants, on va dire. Ouais. Euh, comment en avez-vous entendu parler vous-même alors ce qui est marrant d'ailleurs, c'est ce que j'avais pas prévu, c'est qu'en partant effectivement du Lot et en montant vers Bure, les premières fois que je croise des gens, sur le, Alors je croise assez peu de gens, hein, parce que c'est un peu la diagonale du vide, hein, c'est un peu, un peu le, le, le désert français du centre de la France, les premières personnes que je croise n'ont aucune idée de ce qui se passe à Bure, ils savent pas que cette commune existe, c'est un tout petit village, hein. et plus je monte vers le nord-est, plus j'approche de Bure, plus les gens savent, au début ils savent, ils voient de quoi il s'agit, à la fin ils savent très bien, et même dans, dans les derniers jours, ils ont une idée très précise, et ils savent que c'est un sujet clivant, donc ils y vont mollo. Euh, et donc oui, le livre sert aussi, à, sert aussi à ça, de mon point de vue. Il sert aussi à faire connaître ce qui se passe à Bure en ce moment, ce qui s'apprête à, à, à s'y faire. A titre personnel, moi, je, je, je suis sensible à cette question-là, à celle du nucléaire en général, et des déchets nucléaires en particulier, depuis très longtemps, depuis, euh, euh, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, je ne sais pas. Moi, en tant que dessinateur, je... J'ai dessiné pour le réseau Sorteur du nucléaire au début des années 90, je pense. Et puis c'est quelque chose que je suis, tout simplement, en tant que citoyen. Et euh, ça fait longtemps que ce sujet-là était, euh, était dans mon viseur pour devenir un sujet d'un de mes livres, puisqu'il se trouve que je suis auteur de bande dessinée et que j'aime pratiquer la bande dessinée de non-fiction, c'est-à-dire la bande dessinée qui relèverait du documentaire, du reportage. Enfin voilà, ce sont des choses que j'aime bien faire et euh, ça a été l'occasion pour moi de, de passer à l'acte, en quelque sorte. Et quelle documentation vous avez consulté pour, pour mener à bien ce projet oh ben, J'ai lu beaucoup euh, sur Internet, j'ai lu des revues, j'ai lu des livres, j'ai rencontré aussi des témoins qui figurent dans mon livre, euh, des gens comme Bernard Laponche par exemple, qui... Euh... Alors, je suis très heureux que Bernard Laponche ait accepté de témoigner dans, dans mon livre puisque c'est un... C'est un témoin clé pour moi de l'histoire du nucléaire en France. Euh, il a participé à la création de la filière nucléaire euh, dans le cadre de son boulot. Il le dit lui-même, il était par définition pro-nucléaire. Et puis, dans le cadre de son boulot, on lui a demandé de se pencher sur la question de la sécurité. Il l'a fait, puisqu'on lui demandait que c'était son job. Et là, il est devenu euh, un des militants anti-nucléaires les plus équipés intellectuellement et techniquement et donc un des plus redoutables je pense et aussi un des plus fiables et donc je suis très heureux qu'ils soit dans mon livre donc ces écrits font partie de, de mes lectures euh, parmi beaucoup d'autres particulièrement dans votre bouquin je vois une différence avec euh, prégnante entre votre album et euh, 100000 ans c'est un autre euh, un autre bouquin sur sur bure euh, vous ne cherchez pas forcément à, à, à à détailler tous les, les contre-arguments, euh, enfin les arguments des opposants, ou à détailler les, les risques industriels comme euh, une explosion, comme une contamination. Euh, vous soulignez simplement combien cette, cette idée est folle Oui, je crois que c'est... Euh, J'ai sous-titré mon livre Journal d'un vertige parce que je trouve que cette idée, elle est folle et elle est vertigineuse. Les durées que ça implique, euh, les risques qu'on prend... Euh, les problèmes de tous ordres que ça, que ça convoque me semblent fous. Ça me semble fou, effectivement. Euh, et ce que je voulais avec ce livre, outre le fait de donner à voir hein, au lecteur ce qui se passe à Bure, c'est aussi donner à voir ce qu'implique le geste totalement anodin qu'on fait tous chaque matin, qui consiste à allumer la lumière, à utiliser l'électricité, euh, à faire chauffer son café, enfin voilà. On n'y pense plus pour nous, c'est devenu un geste tout à fait anodin, quotidien, naturel, et... Euh, et c'est intéressant, je pense, d'ouvrir un peu le, le, le champ et de voir ce que ça implique. Et quand on fait ça, on sollicite l'énergie produite par une centrale nucléaire en France, qui est un pays hautement nucléarisé, le plus nucléarisé du monde même. Euh, voilà, on, a, on, on convoque ça, on convoque ça. Et qu'est-ce qui se passe après Et qu'est-ce que ça implique Et, et, et c'est là-dessus que je voulais me pencher. Et marcher jusqu'à Burne m'a permis de faire ça. Euh, à la fois en racontant ce qui s'y passe et en convoquant des gens qui pouvaient nous, nous en parler. Je, je retiens euh, une phrase euh, par rapport à ce que vous dites, c'est tout ça, en parlant de l'impact pour des millénaires, tout ça pour quelques dizaines d'années d'électricité. Ouais. En fait. Tout, je tout. pense que le vertige il est aussi là. Euh, de mon point de vue, les jours du nucléaire sont comptés. Euh, ça, ça, ça sera dans l'histoire humaine quelques décennies qui auront commencé à, au milieu de... Allez, deux tiers du XXe siècle, et qui se seront arrêtés quelque part dans le XXIe siècle. Ces quelques décennies de production électrique génèrent, en France notamment, mais pas seulement, des déchets nucléaires qui sont hautement dangereux pendant des centaines de milliers d'années. Et c'est là que se pose la question presque éthique de... De, de, de, de, de l'énergie dont on a besoin dans notre quotidien. À, à quel prix on accepte d'avoir ce, ce confort et cette énergie chaque jour Et c'est une question qu'on ne se pose pas souvent en fait, et que, que l'énergie que nucléaire nous oblige à regarder en face si on décide d'être un peu lucide sur la question. Comme vous le disiez, vous êtes un adepte de la BD de non-fiction, du, du récit, du réel. Vous assumez même l'écriture partielle et engagée. Est-ce que là, sur ce bouquin particulièrement, vous êtes, il y a une forme de militantisme derrière, vraiment la, la chose qui m'intéresse de, de faire avec, euh, avec mes livres, c'est, et ça depuis longtemps, depuis, depuis 20 ans, d'aller voir des gens qui sont des militants, dont le combat m'intéresse, et dont je me dis qu'il gagnerait à être connu, et à être lu, et à être vu. Et ce type de bande dessinée dont on parle, la bande dessinée de non-fiction, moi je dis non-fiction pour pas dire documentaire ou reportage, non-fiction permet de globaliser, ça peut aller jusqu'à l'autobiographie d'ailleurs, il y a une grande part autobiographique dans, dans, dans Le Droit du Sol pour ce qui me concerne. Bref, la, la bande dessinée de non-fiction permet vraiment ça, moi j'aime beaucoup ça, aller voir des gens qui mènent un combat, qui, euh, qui défendent une contre-proposition, et qui le font souvent en position de conflits euh, et, et en position difficile et, et puis moi j'ai ce pouvoir de parler à quelques milliers de personnes avec mes livres et ce pouvoir là j'en use en conscience en me disant que euh, si je peux aider ce combat qui m'intéresse à être connu je une partie de mon boulot c'est comme ça que j'aime pratiquer aussi la bande dessinée je ne fais pas que ce genre de bande dessinée mais cette bande dessinée là m'intéresse depuis longtemps et j'en suis pas rassasié donc je vais continuer de mettre en lumière ces combats, de, de, de, de vouloir euh, euh, montrer, euh, de vouloir convaincre, ça, ça a quelles contraintes en, en tant que dessinateur ça, ça a des contraintes euh, que, que j'identifie moi dans, dans ma pratique quotidienne du travail, c'est-à-dire que je, je demande une participation assez active à mon lecteur. Je demande à mon lecteur de faire preuve d'attention et d'un certain sens critique. Je ne cache pas ma subjectivité. Je ne prétends pas être objectif. Je ne suis pas journaliste, hein, je suis auteur de bande dessinée. Euh, quand je vais voir les gens, pour prendre un exemple concret, quand je vais voir les gens qui, à Bure, et autour, à Mandre enfin dans tous ces coins-là, luttent contre ce projet CIGEO, je vais voir des gens qui ont face à eux un, un organisme d'État puissant, euh, ils ont face à eux la, la, la force publique ils ont, farce, ils ont face à eux la justice aussi on pourrait en reparler en détail ils ont face à eux des moyens considérables et eux, de leur côté mènent un combat dans lequel, à titre personnel ils n'ont rien à gagner sinon des emmerdements, judiciaires, policiers de la vie quotidienne, des emmerdements parfois terribles que j'ai envie de raconter et, euh, et dans cette, quand j'arrive moi dans cette situation de conflit qui est totalement déséquilibrée je m'autorise assez facilement à ne pas être objectif, mais à... en étant objectif, je donnerais 50% de la parole à, à un, des... un des protagonistes et 50% de la parole à l'autre qui est très minoritaire. Je ne ferai qu'entériner ce déséquilibre des forces. Donc, moi, je fais le choix délibéré, mais revendiqué et expliqué d'aller voir les gens dont je pense qu'ils euh... qu sont... qu ont besoin d'être de... de... de... plus visibles à mon goût. Comme vous, enfin, comme vous le dites, euh, et, et ça transparaît dans l'album, vous, vous laissez paraître une tendresse, c'est vrai, pour les, pour les personnes qui sont euh, peu considérées, et ceux, ceux, qui, sont, euh, ceux qui mènent des, lut des luttes d'autant plus, euh, plus, euh, plus dures qu'elles sont médiatiquement euh, invisibilisées. Mm -hmm. Et en tant que citoyen, quel sentiment vous habite euh, face à ces engagements où les personnes s'exposent directement, euh, judiciairement, etc. Alors bon, tout, tout ça fait aussi appel à mon histoire personnelle hein, que, que j'ai un peu raconté dans un autre de mes livres qui s'appelle « Les mauvaises gens euh, ». Moi, quand je suis, je suis né euh, il y a 56 ans dans, dans une famille où mes parents étaient ouvriers, euh, ils avaient quitté l'école à 14 ans. Ils avaient été... à l'époque, il y avait du boulot partout dans les usines, dans, dans l'ouest de la France, il y avait ce phénomène qu'on appelait les usines à la campagne, des petites usines dans chaque petit village. Et... Bref, mes parents ont, ont quitté l'école très tôt et euh, je raconte ça dans « Les mauvaises gens » ont eu comme formation, non pas l'université même pas le lycée, ils ont eu le militantisme, ils ont eu l'action syndicale, l'action politique, l'action associative. Et, euh, et, et je viens de ce moule-là, j'ai passé mon enfance là-dedans. Et, et donc j'ai, pour les gens qui ne se laissent pas faire, pour les gens qui, se, qui refusent de courber les chines, pour les gens qui, acceptent, enfin, qui, qui veulent lutter contre ce qu'on leur impose, j'ai le plus grand respect. D'une part parce que je viens de là, et d'autre part aussi parce qu'il euh, me semble que ces gens-là nous sont utiles, à nous, collectivement. Ils sont... Euh, ils sont... ils produisent du sens. Et, et c'est ce sens-là que j'ai envie de mettre en scène dans mes livres. Il y a le respect des gens, vous venez de le souligner, et il y a infiniment euh, retranscrit le, le respect de la Terre, et c'est voilà, tout lié. Tout, Bien sûr, c'est lié, voilà, en fait. Hein. C'est tout, oui, tout ouais. lié. On, on y voit beaucoup de contemplation dans votre bouquin, beaucoup de, de vœux de retrait, de silence, etc. Euh, quel lien avez-vous découvert entre, entre l'homme et la Terre, par, par, pendant ce, ce périple bah, En fait, c'est quasiment l'axe central de mon livre. Si j'avais relié euh, pêche la labure en voiture ou en train, j'aurais pas fait ce livre-là. Là, l'idée, c'était de prendre le temps, de, de, de s'immerger dans la nature. Alors, il se trouve, par ailleurs, et c'est aussi une des raisons qui m'a poussé à faire ça, que j'adore la randonnée, j'adore marcher longtemps avec un sac à dos, j'adore être dehors, j'adore bivouaquer, et je fais ça depuis très longtemps. Et, et l'idée de l'intégrer dans un de mes livres, notamment dans ce livre-là, me semblait faire sens, en tout cas à titre personnel. Et donc, faire le lien entre le sort de l'espèce humaine et le fait que nous sommes définitivement lié à cette petite planète qu'on malmène, qu malmène terriblement en ce moment. Ça me semble important de raconter ça. Et, et, et pour le raconter, et pour l'incarner, il me semble que passer des semaines à marcher dehors, sur des chemins, dans la nature, c'est une bonne façon de le faire. Je ne crois pas qu'on pourra s'affranchir de la planète Terre, nous, humains. Je crois qu'Elon Musk est un garçon un peu étrange dans sa tête, quand il pense pouvoir faire migrer la l'espèce humaine sur la planète Mars. Et puis en plus c'est même un peu dégueulasse d'un point de vue moral, c'est-à-dire qu'on voilà, salope un endroit, on le ruine et on va ailleurs et on recommence. A mon avis c'est techniquement infaisable et c'est éthiquement dégueulasse. Donc ça n'existera pas, nous sommes liés à cette planète définitivement et donc par la marche, par le temps qu'on y passe, et en plus quand on est seul, là j'ai marché euh, 4 semaines seul, on a le temps de, de, de s'immerger au plus près de tout ça et, et le faire entre les deux pôles dont on parle, il me semblait que ça, ça faisait sens. Vous pensez qu'il faut en passer par ces étapes individuellement de, de, de marche, de se retrouver soi-même, d'introspection, pour, pour comprendre, pour prendre conscience philosophiquement de, de, de, de ce qui se trame techniquement, technologiquement Je crois que la lutte collective et le, le, le recentrage individuel sont intimement liés dans ces, dans ces événements-là. Je crois que ce qui se passe à Bure, c'est aussi un mouvement collectif, il y a des mouvements collectifs comme ça qui triomphe parfois, je pense à ce qui se passe pas très loin d'ici, à Notre-Dame-des-Landes, à ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, je pense à tous les mouvements de résistance qui existent, euh, et ça ce sont des mouvements qui sont, qui, qui, sont, qui, qui, produis, qui sont produits par une énergie collective certes, mais aussi dans, des individus forts, il faut des individus forts, et je pense que tout ça est lié, euh, le collectif et l'individuel se, se complètent très bien dans ce cadre-là très précisément sur l'aspect professionnel du dessin, il euh, y a un besoin pour vous de se mettre forcément en mouvement euh, c est, c est, On retrouve souvent ça dans vos BD, se mettre en mouvement pour, pour commencer à dessiner. Ouais, dans, dans ce type de bande dessinée là, je crois que c'est pas mal. Vous savez, la bande dessinée, euh, dans, sa, dans, dans sa version la plus traditionnelle, c'est une activité quasiment monastique. Euh, je, passe, je peux passer des mois dans cette pièce, qui est mon atelier, où je travaille, où je dessine, sans avoir à interférer avec le reste du monde. Je peux le faire. C'est très facile, parce qu'on on part d'un produit qu'on imagine, un scénario, et puis on le dessine. En plus, c'est très chronophage, la bande dessinée, donc ça peut prendre rapidement des mois et des années. Et en plus, il se trouve que j'aime ça, donc j'ai aucune raison de m'en priver. Mais justement, ce qu'on appelle maintenant la bande dessinée de non-fiction nous oblige à sortir de l'atelier et à aller voir le vaste monde et les gens qui y vivent et qui s'y battent, et, euh, et à les interroger et aller chercher des histoires comme ça, hors de son propre univers clos, et c'est aussi pour ça que j'aime ce type de bande dessinée-là. Donc c'est une bande dessinée, effectivement, qui me pousse à aller dehors, qui me pousse cette fois-ci à aller à Bure ou à Pêche Merle, mais dans un livre précédent qui s'appelle « Les ignorants », aller dans les, dans les vignes qui sont à 2 km d'ici. Euh, voilà, j'aime bien aller voir ce qui se passe ailleurs et le ramener ici, dans mon atelier, pour le mettre en forme, pour que ça devienne un livre de bande dessinée. Et, et l'incarner, ça a des avantages <rire> Ouais, c'est vrai que dans tous ces livres-là, je me dessine. Et dans Le Droit du Sol, je suis même quasiment le personnage principal du livre, on me voit à chaque page. Pour tout vous dire, je ne suis pas très fan de, du fait de me dessiner moi-même, mais je n'ai pas trouvé de meilleure solution pour, euh, pour structurer ces livres-là que de rentrer dans le champ, c'est-à-dire être à la fois l'auteur et le personnage du livre. Donc je dessine un personnage principal qui porte mon nom, qui a vaguement ma gueule, et à qui il arrive très exactement ce qui m'arrive quand je fais cette enquête. Ça a aussi la vertu de montrer au lecteur que je ne suis pas omniscient, que, que, je, que, que ce que je découvre, je le raconte, mais ce que je ne sais pas, je le dis. Euh, et, que, et que les limites de mon... Ça me permet aussi de mettre en scène les limites de mon, de mon exercice et de mon travail. Il y a des choses que je ne peux pas faire, que je ne sais pas faire, et je le dis. Et il me semble que ça, re, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la subjectivité. C'est un travail subjectif d'un individu qui raconte quelque chose à un autre individu, le lecteur ou la lectrice, et tout se passe entre ces deux personnes. Le livre est un point de rencontre entre deux personnes. Vous participez vous-même en fait à laisser des traces. Est-ce que en dehors des, des, des traces de 20 000 ans, et les peintures rupestres et les traces à venir de 100 000 ans, des déchets nucléaires, est-ce que l'homme actuellement ne laisse que des traces négatives et, et, et sinon, quelles sont les traces positives qu'il laisse ce serait assez déprimant de penser qu'il ne laisse que des traces négatives, évidemment. Non, l'homme laisse euh, des traces positives. Euh, le, la personne qui, il y a 22 000 ans, a dessiné ce magnifique petit mammouth sur la, grotte, sur la paroi de la grotte de Merle nous laisse un cadeau magnifique. 22 000 ans, c'est pas rien. Euh, J'ai fait un livre qui se passe au musée du Louvre. Allez au musée du Louvre, il y a là des milliers d'objets, de traces, de signes magnifiques que nous, laissent, que nous ont laissés des sapiens et dont on peut jouir maintenant. Donc, heureusement que non. Euh, mais c'est vrai que la civilisation contemporaine, la civilisation, disons, capitaliste, capitalisme d'extraction, depuis, allez, 150 ans, 200 ans, je ne sais pas, depuis, depuis qu'on qu qu consomme, en fait, les, les, les, les, les produits fossiles, euh, laisse aussi des traces très, très négatives, c'est vrai. C'est ce que raconte un peu Marc Dufumier. il y a des civilisations qui arrivent à entretenir avec la planète un, un accord harmonieux qui serait pérenne, parce qu'ils ne consomment pas plus que ce que la planète peut leur proposer. Nous ne sommes plus dans ce cas-là. C'est la question qui se pose maintenant pour nous. C'est ce rapport au temps et à l'espace, cette, cette humilité face aux éléments et face à la planète Terre qu'il faut, qu faut retrouver, qu faut, qui est essentiel selon vous Je pense que c'est important de, de, de, de retrouver notre propre fragilité. Nous sommes des petits animaux fragiles, euh, on a pu croire l'inverse euh, grâce à la débauche d'énergie qu'on consomme. On peut avoir 22 degrés l'hiver chez soi, on peut se balader en t-shirt pieds nus chez soi l'hiver, à la condition de sacrifier tout ce qu'on sacrifie, à la condition de, de, de, de consommer des, des quantités considérables d'énergie. Maintenant, je crois que même le climato-sceptique le plus borné sait qu'on ne va pas pouvoir le faire longtemps. Et donc, toutes les questions de fond qui se posent, une fois qu'on a fait cette constatation, c'est maintenant qu'il faut les aborder. Et donc on en est là. Il y a des motifs d'espoir, quand même, d'espoir en l'humanité oh Oui, je crois, moi, absolument. Je pense que les gens qui se battent à bure sont, incarnent et portent un espoir réel. Je pense que tous les gens qui, qui refusent les fatalités portent un espoir réel. Il s'agit. Je, je, je refuse de capituler maintenant, je refuse de céder au, au catastrophisme. On est mal barré, clairement, mais il y a des solutions. Dans les générations nouvelles, notamment, il y a des gens qui sont très motivés. Euh, et, qui, et qui sont évidemment encore plus concernés que nous, parce que c'est la planète dans laquelle ils devront vivre, dans laquelle ils devront faire des enfants. Et ce sont des questions que les générations précédentes ne se posaient pas. Même celles de mes parents, de mes grands-parents, c'est une question qui ne se posait pas. Ils vivaient dans un monde de ressources infinies. Ils en profitaient plus ou moins selon leur statut social. Moi, je viens d'un endroit relativement modeste, mais je viens de gens qui n'ont connu ni la, ni la faim ni le froid, même en étant des ouvriers modestes d'un petit coin de campagne de l'Ouest de la France. Mais on ne se posait pas la question de notre empreinte écologique. C'est une question nouvelle. Mais c'est une question inévitable. Très bien. Étienne Davadou, je vous remercie de l'entretien. Je rappelle la sortie de votre dernier album de Droit du Sol aux éditions Futuropolis. Merci, Merci à vous.